Celui qui croit en Jésus ne sera pas condamné Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné Parce qu'il n'a pas cru au nom de Jésus Et voici le sujet de la condamnation C'est que la lumière est venue dans le monde que les hommes Les hommes ont aimé les ténèbres Les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises C'est vraiment pitoyable oh, Pitoyable et, et moi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 Je suis prêt de tout raté, raté Pour hériter la vie près de toi oh les richesses, les amis de ce monde Pour hériter la vie près de toi oh la gloire, le succès de ce monde Pour hériter la vie près de toi Aujourd'hui j'ai compris Yeah. Just keep L'amour de ma vie, Jésus, tu es l'amour de ma vie, Jésus, tu es l'amour de ma vie. Pour Jésus Pour hériter la vie près de toi